Un mot qui est revenu super souvent dans cette campagne présidentielle, qui est omniprésent depuis quelques années même, c'est le terme de populisme. On serait carrément rentré dans une période où c'est le truc le plus important du siècle. Bonjour Pierre-Rose Vous publiez le siècle du populisme, histoire, théorie, critique, aux éditions du Seuil. Alors au départ, populisme ça désigne une manière de voir le monde social, une opposition peuple-élite. Entendu une élite qui est corrompue, menteuse et un peuple qui est vachement sympa. Mais il faut savoir sur quoi cette élite est différente du peuple. Parce qu'elle aurait plus d'argent, parce qu'elle a une culture différente, et ben justement c'est pas clair. C'est pour ça que j'ai pas super envie de l'utiliser au départ ce terme populisme, parce que je vois qu'on l'utilise pour parler de plein de trucs différents. Soit c'est un synonyme de démagogue, quelqu'un qui dit des trucs qu'il pense pas pour se faire bien voir. Soit c'est un synonyme de nationaliste, soit c'est quelqu'un qui se revendique proche du vrai peuple, ou encore quelqu'un qui attaque les fonctionnaires, notamment les juges. Bon, au final, on a du mal à identifier qui est populiste et qui ne l'est pas. Genre eux, là, est-ce qu'ils sont populistes en disant ça Je serai le président de tous les Français. J'ai vu que M. Hollande parlait au peuple de gauche, c'est une différence entre nous. Je parle au peuple de France, et ça fait si longtemps que les dirigeants du Parti Socialiste préfèrent fréquenter les dîners en ville que les ouvriers. J'ai entendu votre force, votre espérance. Merci peuple de France, ici rassemblés. Et enfin, moins de bureaucratie, parce que tout le monde constate aujourd'hui dans notre pays qu'il y a trop de, de papiers à remplir, qu'il y a trop de formulaires, qu'il y a trop de, de contrôles, qu'il y a trop de normes et que tout cela euh, vient tuer l'initiative et rendre plus difficile le développement de notre économie. Alors je vous rassure, le système nous dira que c'est impossible, on nous expliquera que ça n'a jamais été fait, qu'il faut faire comme avant. Mais comme c'est impossible, nous le ferons. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moins l'élite. Mais ça, ce pays, de temps en temps, a des crises dans lesquelles il veut décapiter son élite. Et... Quant à Éric Zemmour, euh, la question c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait en réalité se tourner vers un Éric Zemmour euh, qui n'a aucune solution C'est un candidat des riches oh, C'est un candidat de, de l'élite, oui, je le crois. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je suis reparti de ce qu'en disent les chercheurs, et je vais essayer de vous expliquer comment on doit comprendre ce terme de populisme. Alors, d'habitude, dans mes vidéos, je commence par une définition et je donne des exemples. Là, on va plutôt faire l'inverse. On va d'abord voir des exemples historiques de trucs associés au populisme, et à la fin, ça va me permettre d'arriver à une définition. J'espère avec cette vidéo que vous comprendrez un peu mieux comment est-ce qu'on construit, euh, en tant que sociologue ou historien, des définitions comme celle du mot populisme. Donc, ça va pas être simple, mais... allons-y. A partir de 1930, l'Argentine va connaître des années de crise politique, qui vont être surnommées la décennie infâme. Pendant des années, le pays connaîtra régulièrement des putschs militaires, de la corruption, des fraudes massives aux élections, sur fond de crise économique comme partout dans le monde. En 1943, un colonel participe à un nouveau coup d'état, son nom, Juan Domingo Perón. Il se démarque progressivement des autres militaires par ses aspirations plus démocratiques et sociales. Il devient ministre et gagne rapidement en popularité. Pour préserver la paix sociale et éviter une révolution socialiste, il entre en négociation avec les syndicats et leur accorde des droits comme les prud'hommes ou des régimes de retraite. Faisant de l'ombre aux autres généraux et déplaisant aux organisations patronales, il est démis de ses fonctions et emprisonné le 9 octobre 1945. Mais seulement 8 jours plus tard, il est libéré sous la pression populaire, notamment les manifestations organisées par la CGT locale. C'est pas une vanne, hein. le syndicat majoritaire, encore aujourd'hui, c'est la Confédération Générale del Trabajo de la República Argentina. Si. L'année suivante, des élections ont lieu et Juan Perón devient président d'Argentine. Avec un gouvernement mélangeant des socialistes et des nationalistes, il voulait incarner la diversité du peuple en mélangeant des politiques de droite et de gauche. Et pour de vrai, euh, il l'a fait hein. Ah oui, c'était pas « on va dépasser les clivages et au final on sert juste la bourgeoisie comme d'hab' », non non, là il y avait des vraies avancées sociales pendant sa présidence. Ça s'est décliné en trois axes. Un renforcement des institutions démocratiques, par exemple en mettant en place l'élection au suffrage universel direct. Une nouvelle protection sociale, avec des droits pour les travailleurs, un soutien fort aux syndicats, des services publics renforcés, etc. Et enfin, plus d'autonomie pour la nation argentine. Nationalisation des ressources stratégiques, parfois en nationalisant des entreprises étrangères. Soutien aux régions indigènes et investissement dans l'industrie lourde pour ne pas être dépendant des puissances occidentales. Avec ces trois axes, on peut dire qu'il n'a pas fait semblant sur les réformes progressistes, mais tout n'était pas rose pour autant. Le régime avait des accents autoritaires, notamment envers la liberté de la presse. Perón a toujours montré son admiration envers le régime fasciste de Mussolini et l'Argentine a pu accueillir beaucoup d'anciens dignitaires nazis. En même temps, c'est ça de confier le pouvoir à un militaire. Hein. Je ne veux pas juger la personne, qui était quelqu'un de vraiment très complexe, mais son régime, ce moment populiste, a été une vraie avancée sociale pour le pays jusqu'en 1955, au moment où il y a eu un nouveau coup d'état militaire, qui a été mené cette fois par des catholiques intégristes. Le régime péroniste, c'est un mélange chelou entre un régime un peu fascisant dirigé par un militaire, et une vraie démocratie sociale. C'est-à-dire qu'il a donné des droits sociaux aux groupes dominés, mais au départ c'était pour éviter que les communistes ou anarchistes ne prennent le pouvoir. Et cette obsession a même rendu le régime autoritaire lorsque Perron a repris le pouvoir en 1973. Il y a toujours eu un décalage entre le leader qui dirige pour la stabilité et le peuple qui est toujours plus en demande de démocratie. C'est le peuple ça c'est comme ça le peuple. Mais ce que je veux que vous compreniez c'est que l'aspect populiste dans tout ça, c'est pas Perron ou c'est pas sa politique, non, c'est le mouvement social qui l'a accompagné, des individus qui luttaient pour se faire reconnaître comme citoyens actifs, qui débattaient passionnellement dans leurs assemblées de quartier, qui se sentaient enfin dignes, visibles et écoutés. Je dis assemblées de quartier parce qu'il en avait beaucoup mais plus généralement, les gens se sont rapprochés des lieux de la décision politique. Les précédents gouvernements argentins avaient tendance à ne pas beaucoup s'appuyer sur les partis politiques, parce qu'au choix c'était des dictatures, ou parce que les partis n'étaient pas très puissants. La politique se passait donc soit dans la rue avec des gens qui se représentaient eux-mêmes, soit au niveau national avec le leader, et ce manque d'échelons intermédiaires limite fortement le débat d'idées. Il faudra qu'on en reparle, mais euh, la démocratie ne se fait pas en un jour. Quand les gens ont été habitués à voir la politique comme un truc très centralisé avec un leader unique, bah ça va être compliqué de passer du jour au lendemain à une démocratie qui fonctionne bien au jour le jour. Le populisme serait donc un moment de transition entre un peuple atomisé qui n'a rien pour interpeller le pouvoir et un régime plus démocratique. Ce qui implique la création de nouvelles institutions, de nouveaux collectifs et des réformes sociales pour donner les moyens matériels aux gens de se défendre. Perron est censé être l'incarnation de ce mouvement populaire, c'est le peuple qui l'a mis là où il est. Il n'amène pas la démocratie, il est la démocratie. Pour le sociologue Federico Tarragoni, la plèbe révolutionnaire populiste fonctionne sur un charisme démocratique. Plus que de produire des manifestes politiques ou philosophiques, elle crée des personnalités des leaders uniques comme Peron ou un groupe de personnes comme dans le People's Party américain sur lequel on parlera plus tard. Là encore, si on retient que les leaders charismatiques et on dit dès qu'on en voit que c'est du populisme, on finit par coller l'étiquette à tout le monde et vider le mot de son sens. Parce que dans le populisme, il y a peut-être un changement par le haut, un leader qui change la structure de la société, mais surtout un processus par le bas. Une ferveur qui demande toujours plus de reconnaissance. Après quelques années, cette ferveur peut s'arrêter et le leader peut devenir autoritaire. Mais si ça arrive, on sort du moment populiste. Donc, Dans le cas de l'Argentine, on a eu un moment populiste qui s'est terminé par deux coups d'état militaire. Et quel pays adore soutenir les coups d'état militaire en Amérique latine lors de l'élection états-unienne de 1980, le républicain Ronald Reagan connaît un important succès. Son socle électoral est constitué de classes moyennes blanches habitant à la campagne. Pour eux, les États-Unis étaient en train de perdre leur puissance et devenaient décadents. Il fallait revenir aux racines protestantes, celles qui valorisaient le bon sens ordinaire. Pas comme ces élites incompétentes En mobilisant l'imaginaire des États-Unis, comme la République agraire chère à Jefferson, il arrive à convaincre une large partie des classes populaires qui d'ordinaire est attachée à l'état-providence. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais quel rapport avec le populisme dans tout ça Parce que c'est clairement pas le programme de Pedron ça. Et bien en fait, ce que je viens de décrire, ça a été longtemps porté non pas par le parti républicain, mais par un autre parti, le parti populiste américain, le People's Party. Créé en 1892 par des fermiers, ce mouvement politique se crée autour d'une méfiance généralisée envers les partis démocrates et républicains. Oui, oui, déjà, il y a 130 ans, ils avaient déjà cette réputation d'être euh, deux gros partis, euh, des gros bourgeois dans leur vie, couper des réalités des travailleurs. Ils défendaient pour l'époque des choses assez progressistes. Socialisation de la monnaie, impôt sur le revenu, un accès à la culture pour tous, égalité des droits entre hommes et femmes, nationalisation des chemins de fer et de la poste, et la possibilité pour les citoyens de déclencher par eux-mêmes des référendums. Attendez, ça quelque chose cette histoire. Mais en parallèle, il y avait un fond conservateur. Pas question de toucher à la constitution. Les changements politiques sont revendiqués au nom des valeurs morales, d'une éthique protestante, une éthique qui met en valeur le vrai travailleur, une éthique capitaliste. Bien des années après, le parti n'existe plus, mais il y a toujours un fond qui reste dans pas mal de groupes sociaux, de droite comme de gauche, notamment cette idée qu'il y aurait une élite méprisante qui bafoue le vrai peuple américain authentique. Les décideurs Cette va les décideurs Le People's Party n'accédera jamais à la présidence, mais son héritage en termes de symboles sera considérable à la fin des années 70. Ronald Reagan a été le troisième républicain à être élu président depuis les années 30. Donc autant dire que bon, c'était pas gagné quoi. Il a fallu que le progrès social avance pour que une part importante des classes populaires blanches s'éloigne du parti démocrate et finissent par voter républicain. Les classes moyennes ont réussi à les convaincre qu'on en faisait trop avec les minorités. Déjà que leur statut social était pas terrible, ils avaient peur de décliner encore si on donnait tout l'argent aux pauvres, si on explosait la structure familiale traditionnelle, etc. Les années 60 et 70 aux US ont été marquées par plusieurs lois progressistes, envers les femmes, les pauvres, les afro-américains, et toutes ces choses vont créer un ressentiment les conservateur. Ça et la guerre du Vietnam. Ce ressentiment accumulé sera à son paroxysme en 1980. Sur plusieurs aspects, la présidence d'Oregan sera un retour en arrière qu'on appellera plus tard la révolution conservatrice. You et du haut de ses 69 ans, il suscite un sentiment de nostalgie d'une Amérique forte et apaisée, mais fantasmée. Un autre aspect du succès de Reagan est sa dénonciation des fonctionnaires, de la dépense publique et de la régulation des marchés. Il construit une image des fonctionnaires comme des fainéants, qui coûtent cher et qui ne font jamais ce que le chef ordonne. Il y aurait un État dans l'État, un État profond de fonctionnaires, qui sera en lutte avec les vrais représentants du peuple élus démocratiquement. On aura beau dire que ça repose sur des caricatures et rien de sérieux, que c'est parfois une bonne nouvelle d'avoir des fonctionnaires qui ne changent pas en permanence et des lois qui régulent le marché, mais cette vision s'imposera durablement dans le paysage. Encore aujourd'hui d'ailleurs, les fonctionnaires sont décrits comme des parasites qui se mettent entre les envies du peuple et celles des élus, et pire, qui empêchent la méritocratie. et bilin. Ça se combine assez bien avec la dénonciation classique que « le gouvernement dépense trop, il faut réduire la dépense publique ». C'est une revendication que les républicains portaient depuis les années 30 et qu'ils portent encore assez bien aujourd'hui. Vous voyez qu'à partir d'aspirations populistes, globalement pour l'égalité, Reagan a pioché ce qu'il arrange pour créer son récit. Une opposition entre l'élite corrompue et un peuple fantasmé qui incarne le rêve américain. Des clivages de race, de genre, entre ouvriers et patrons sont illégitimes parce qu'ils divisent le peuple. Et le fait de passer ces rapports de domination sous silence, ça en arrange bien certains. C'est à cause de récupérations comme ça que le terme populiste a été attaché à cette doctrine du retour à l'ordre. Tous les mouvements d'extrême droite d'Europe et d'Amérique vont un moment ou un autre s'en inspirer dans la grande tradition de l'extrême-droite à glorifier un passé glorieux et qu'il faut revenir à ça et que la nation doit être forte et La nouveauté est stratégique. On dénonce toujours les corps intermédiaires, mais parce que ça empêcherait de vivre la démocratie. L'extrême-droite se met donc à revendiquer cette idée de démocratie, non pas pour donner plus de pouvoir effectivement à un large peuple, mais parce qu'elle se sert de l'image pour camoufler ses idées autoritaires. C'est ce que Umberto Eco décrivait comme du populisme sélectif. Un populisme qui, au nom du peuple, s'attaque aux minorités et aux contre-pouvoirs. C'est un faux populisme qui est présent dans les idéologies fascistes. Le fascisme éternel se fonde sur un, ou populisme qualitatif pourrait-on dire. Le peuple est perçu comme une qualité, une entité monolithique exprimant la volonté commune. Étant donné que des êtres humains en grand nombre ne peuvent porter une volonté commune, c'est le chef qui peut alors se prétendre leur interprète. Ayant perdu leur pouvoir délégataire, les citoyens n'agissent pas. Ils sont appelés à jouer le rôle du peuple. Bon, du coup on en revient au problème de base, comment définir le populisme Parce que si tous ceux qui se revendiquent du vrai peuple sont populistes, et eh ben vraiment on va y mettre tout le monde. Reagan et les fascistes, ils ont accédé au pouvoir en jouant sur ce genre de confusion. Mais entendons-nous bien, le style est populiste, pas les idées, parce qu'il manque la composante démocratique. Et c'est là que les chercheurs sont pas d'accord. Est-ce qu'on doit considérer cette rhétorique reaganienne, ou celle de Trump, comme un nouveau populisme On a un conflit entre une définition large, trop large peut-être, et une définition plus claire, mais qui demande de pas s'arrêter au monde contemporain. Dans cette définition plus restreinte, celle que défend Tarragoni, on considère que Reagan ne peut être populiste parce qu'il n'a jamais voulu plus de démocratie. Quelqu'un qui croit vraiment dans la démocratie sait qu'il faut du bon journalisme, des bons syndicats, des bons partis, des bonnes assauts qui font vivre le débat démocratique. L'extrême droite ne sera jamais capable de proposer plus de démocratie parce qu'elle croira toujours plus en l'ordre qu'à l'égalité. Le point commun entre ces mouvements d'extrême droite et le moment Perón c'est qu'on a un moment de crise qui va être galvanisé par un leader charismatique. On va expliquer aux gens qu'une élite est en train de les déposséder, et qu'il faut repenser complètement l'action de l'État. que c'est la nation, le peuple entier, qui a intérêt à ce renouvellement. Et comme ça, on ne vise pas les gens qui se sentent de droite, de gauche, ou même classe moyenne, non. On vise toute la nation. Une fois au pouvoir, on voit bien que le but de Reagan n'était pas du tout le même que Perón. Les syndicats et les services publics ont été affaiblis, les libertés et la démocratie n'ont pas avancé d'un pouce, sauf la liberté des plus riches de toujours plus s'enrichir. Tout ça, c'était prévisible. Maintenant que l'extrême droite européenne présente mieux et que tous les gouvernements sont néolibéraux, il fallait que la gauche se renouvelle pour être au niveau. Et c'est justement ce qu'elle a essayé de faire. Alors, précision, euh, vous comprendrez à la fin pourquoi j'ai dit 2017. Euh, je vais essayer de pas donner mon avis personnel sur la personnalité de Mélenchon, euh, je vous invite à faire de même. L'idée, dans cette vidéo, c'est vraiment de comprendre le populisme. Okay. Au point de départ, on constate un affaiblissement progressif des thèmes classiques du mouvement ouvrier, partout en Europe. La lutte des classes, la révolution sur les bourgeois, ça viendra peut-être, mais juste, ça ne crée plus une dynamique large comme avant. Il faut construire un nouveau narratif qui peut l'emporter à la fois sur les rêves néolibéraux mais aussi sur les nationalismes d'extrême droite Sans narratif, on ne construit rien qui puisse exercer le pouvoir durablement. L'idée de Mélenchon a donc été d'investir le narratif populiste plutôt que de tout focaliser sur les marqueurs historiques de la gauche. Ça s'est vu en remplaçant la charte graphique toute rouge, en remplaçant l'international par la marseillaise, en mettant des symboles plus républicains, etc. Et pour comprendre cette stratégie, il faut repartir des deux personnes qui l'ont inspiré, le couple d'intellectuels Ernesto Laclos et Chantal Mouffe. Le marxisme des origines pensait que le capitalisme allait homogénéiser la population des travailleurs, formant une classe, qui finiront par s'unir pour leurs intérêts communs. Laclos et Mouffe constatent que ça ne s'est pas produit. Beaucoup de travailleurs ont pu sortir de leur précarité en ayant accès à plus de loisirs, de biens de consommation. Qui les rend un peu moins motivés à faire la révolution. La révolution est comme une bicyclette Quand elle n'avance pas, elle tombe du Non, Che Guevara Le fait que la gauche soit désormais plurielle, traversée par plein de luttes sociales, serait finalement une opportunité de renouveler ce combat entre oppresseurs et oppressés. Et Laclos étant d'origine argentine, c'est le populisme qui va être au cœur de la stratégie. Proposer un nouveau clivage peuple-oligarchie, c'est leur manière de réactualiser la lutte des classes, en l'adaptant au contexte actuel, et finalement on dit que c'est de la volonté générale du peuple, dans toute sa pluralité, dont on tire la légitimité politique. Toi tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas trois personnes, c'est une majorité de gens qui décident Les dominants forment une oligarchie qui n'est pas légitime justement parce qu'elle concentre tous les pouvoirs économiques, politiques et impose aussi des discriminations de genre, de couleur de peau, etc. En reprenant le mot d'ordre du mouvement des piqueteros argentins, Mélenchon dit de l'oligarchie qu'ils s'en aillent tous. Jean-Luc Mélenchon en 2017, ce qu'il essaye de faire c'est pas d'abandonner la gauche, c'est de reconnecter la gauche au peuple. Quand on analyse ses discours de l'époque, c'est très flagrant. Il y a toujours des références à la classe ouvrière, il y a même des références à Marx. D'ailleurs, pendant toute la campagne, il porte un petit écusson euh, rouge, un triangle rouge, en fait sur sa veste, en souvenir des victimes communistes du franquisme. Donc il, il s'inscrit encore pleinement dans l'histoire de la gauche, mais voilà, il a bien compris que la gauche, après un quinquennat Hollande, elle est quand même euh, assez mal perçue pour tout un tas d'électeurs et de citoyens, et donc si on veut essayer de ramener aux urnes ces anciens électeurs de gauche qui sont petit à petit devenus abstentionnistes, il va falloir leur parler un peu différemment et pour euh, s'adresser à eux et les séduire, il va adopter euh, cette, oui, cette, ce, ce, cette grammaire, disons, populiste. Une autre nouveauté du populisme de gauche, c'est la transition écologique, avec l'idée que la transition se fait souvent contre les plus pauvres. Et pendant ce temps-là, les plus riches ont les moyens de payer les taxes carbone qu'on voudrait leur mettre en place. Et là on voit le narratif qui est proposé. La bourgeoisie passe son temps à polluer, bien protégée par la droite et l'extrême-droite. Et le peuple aura réussi à faire pression pour engager la transition écologique, sans délaisser les classes populaires et sauver la planète. C'est ce narratif qui a essayé d'imposer les différents populistes de gauche, qui ont émergé à la gauche des grands partis de gouvernement. Bernie Sanders, Alexis Tsipras et Podemos en Espagne qui se revendiquent explicitement de la pensée de la Chloé Mouffe. Tous ces mouvements étaient en concurrence directe avec des leaders d'extrême droite, qui eux aussi seront qualifiés de populistes d'ailleurs. Mais en même temps, les mots comme populistes, ça sert à mieux comprendre le monde social. S'il n'y a plus de concept et que tout le monde est un peu populiste, et ben, le monde nous paraîtra juste flou et confus. Et justement, le populisme de gauche a dû émerger dans un monde politique où règne le confusionnisme, où tout est rendu flou par les discours que tiennent les uns et les autres, volontairement et parfois non. Quand Hollande est élu président pour faire un programme de gauche et qu'on se retrouve avec un val super sécuritaire et un Macron bien libéral, ça crée la confusion. Quand Marine Le Pen se dit ni de droite ni de gauche et parle du pouvoir d'achat des ouvriers et de meilleurs services publics, elle veut volontairement créer la confusion sur le danger réel de l'extrême droite, qui ne sera jamais du côté des plus pauvres. Ce confusionnisme ambiant est un vrai danger pour les idées progressistes. Mais c'est pas indépassable. Je prends un exemple. Les partis d'extrême de droite n'aiment pas la démocratie. Or, il y a des partis d'extrême de droite qui ont mis dans leur programme le référendum d'initiative citoyenne, donc une mesure qui est censée mettre plus de démocratie dans la vie française. Mais ces partis n'ont que ça à proposer en termes de démocratie. Ça se voit que c'est le truc qui est là pour se faire bien voir, mais qu'en vrai, eh ben, ils défendent toujours un système où le peuple délègue son pouvoir à une élite et à un président tout puissant. De son côté, le populisme de gauche de Mélenchon inclut tout un plan de nouvelle république, avec le RIC, oui, mais surtout la fin du régime présidentiel, droit de vote obligatoire à partir de 16 ans, bref, un vrai renouvellement. C'est pour ça que ça veut rien dire, ah bah c'est une mesure populiste ça. Parce que populiste, non, si on précise pas de quel populisme on parle, ça englobe trop de trucs différents. Du populisme de gauche, du populisme d'extrême droite, du populisme libéral, du populisme régionaliste. Ah oui c'est vrai qu'il faut qu'on parle de ça du coup. Un aspect du populisme qui est pas évident à comprendre, c'est que le populisme cherche à rapprocher la décision politique à l'échelon qui paraît le plus légitime, plus proche des gens. C'est ce que le programme de Mélenchon défendait, indépendance de la France, de l'OTAN et de l'Union Européenne, ce que certains ont interprété comme une sortie pure et simple de l'UE, alors que c'était pas la question. Mais en parallèle, d'autres groupes revendiquaient une décision moins nationale et plus régionale, parce que pour eux, le bon échelon est bien plus celui de la région. Certains analystes défendent que ça peut aussi être du populisme ça, si c'est présenté comme une opposition entre le vrai peuple de la région et les élites nationales qui nous volent le pouvoir. Vous voyez que c'est déjà plus subtil que de voir populisme comme du nationalisme. D'ailleurs, les principaux mouvements régionalistes français sont regroupés dans un parti qui a été allié à Europe Ecologie Les Verts aux élections européennes, sur un programme visant une Europe des régions. Chaque populisme cherche donc à mettre les décisions au niveau qui est estimé comme le plus légitime. La France Insoumise, comme son nom l'indique, est donc concentrée sur l'échelon national. Qui explique pourquoi c'est un mouvement qui fait ses meilleurs scores au scrutin présidentiel. Si Mélenchon a préféré expérimenter le terrain du populisme, c'est aussi pour renouer avec cette tradition d'Amérique latine, à l'époque où le populisme avait des aspirations démocratiques, qui pourraient faire évoluer la démocratie représentative libérale. Faire comme si son programme était finalement le même que Trump ou Le Pen, parce qu'ils ont deux, trois mots en commun, c'est oublier l'histoire du populisme. Et c'est sûr que c'est bien pratique pour ceux qui parlent des extrêmes, avec l'idée que eux sont des modérés rassurants. Mais ce sera oublié que le vrai populisme veut toujours plus de démocratie. D'ailleurs, petite parenthèse, les premiers mouvements populistes n'ont pas réussi à changer durablement euh, la politique de leur pays, parce que justement, ils ont refusé de devenir des institutions. Pour eux, stratégie s'arrimait avec perte de démocratie. Mais dans un système représentatif, un mouvement doit se donner des porte-parole, et puis après peut-être se représenter à des élections, et puis après débattre sur la ligne du parti encore et encore, et puis après euh, les élus ils sont bourgeoises, et puis ça fait des magouilles, et puis... Euh... Laclos notait de son vivant que cette professionnalisation des politiques touchait aussi bien les partis élitistes que ceux qui se revendiquaient démocrates. Des années plus tard, des gens se plaignent de l'absence de démocratie interne au sein de la France Insoumise. C'est parce que Mélenchon a bien connu le PS et ses débats interminables en interne. Il a donc pris le pari de faire un mouvement avec une stratégie verrouillée, un commandement calnassé pour au final avoir les conditions idéales pour agréger et surfer sur un mouvement populiste. C'est une stratégie qui a du sens, surtout dans la France de 2017, à l'époque où la gauche était trop associée à Hollande. Mais c'est à double tranchant, on se retrouve avec un mouvement politique trop peu démocratique, qui vise directement la prise de pouvoir, sans garantie qu'il écoutera tous les mouvements sociaux qui l'y ont porté. Mais ça, c'est pas le problème de la France Insoumise, c'est le problème du vote dans la 5 République. Après, c'est aussi à vous de voir, vous voulez prendre le pouvoir de manière à changer les choses par en haut, ou est-ce que vous voulez produire un changement de mentalité pour à terme que vos idées prennent le pouvoir on se rend compte que c'est plus une divergence dans la stratégie qu'une profonde divergence d'objectifs. Mais c'est la question qu'a posée la FI en 2017, et c'est la question que pose le populisme depuis son apparition. Bon, c'est jamais simple de vulgariser un sujet qui fait débat dans les sciences sociales, mais j'espère qu'avec cette vidéo vous aurez un peu compris pourquoi c'est pas évident d'avoir une définition simple et définitive de ce qu'est le populisme. Quand le terme est revenu à la mode il y a une vingtaine d'années, beaucoup de commentateurs n'ont pas forcément cherché à historiciser le concept, et ont fini par y mettre un peu n'importe quoi. Et ça a eu des effets bien réels, ce qui était de disqualifier des discours et des programmes en les opposant à un réalisme, un pragmatisme, qui sont des mots encore plus flous. Et cette euh, puissance-là, qui est euh, euh, proprement autoritaire, eh bien, on voit bien que euh, c'est un poison pour la euh, démocratie. Après, ça c'est le populisme historiquement euh, attesté. Vous l'aurez compris, je suis beaucoup plus partisan de l'approche de chercheurs comme Tarragoni qui vont retracer le concept au travers de l'histoire, et qui après vont se poser la question de la pertinence de tel ou tel critère. Et ça mine de rien, euh, c'est du boulot. Déjà, ça permet de conclure que le populisme n'est pas une idéologie. Ou alors ce serait une idéologie sans contenu politique, ce qui serait complètement con. Une idéologie, c'est à la fois une manière de penser le monde, la société idéale qu'on aimerait avoir, mais aussi une manière particulière d'exercer le pouvoir. On peut par exemple différencier la dynamique fasciste et le fascisme au pouvoir. Quand les idées fascistes montent, l'intolérance va monter. On va vouloir plus de force et d'autorité pour nous préserver d'une menace. Une fois au pouvoir, il y a plusieurs manières d'exercer ce fascisme libéral comme Pinochet, antisémite comme Hitler, dirigiste comme Mussolini, c'est tellement varié que certains historiens contestent que le fascisme a un programme politique en soi. Il vaut donc mieux recourir à d'autres concepts pour comprendre ces régimes. Par contre, c'est indéniable qu'il y a un style fasciste qui peut être combattu quelle que soit l'idéologie derrière. C'est là où je voulais en venir avec le populisme, c'est quelque chose qui émerge dans un moment de crise, lorsque les mouvements politiques classiques ne fédèrent plus, c'est un moment dans l'histoire politique. Perron, Reagan ou Mélenchon n'ont que la posture populiste en commun, puisque leurs programmes politiques sont très différents. Le populisme n'est pas une idéologie, mais si vraiment on voulait lui donner une définition, c'est une approche politique qui va se différencier selon le contenu qu'il va donner aux mots peuple et élite. Et en fonction de ça, il peut rassembler des gens de gauche et de droite pour un projet politique de gauche ou de droite. Et si vraiment on voulait donner un contenu précis au populisme, alors il faut dire que ça vise à créer des institutions plus démocratiques. Et alors aucun populisme d'extrême droite n'est possible. Et donc c'est à nous de les pointer du doigt, mais pas parce que le populisme c'est mal, plutôt sur le fait qu'il ne propose en rien une société d'émancipation démocratique. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que le terme « populisme », c'est une étiquette qui est brandie par des gens qui comprennent pas trop ce que c'est le populisme en vrai. Et finalement, c'est malhonnête de présenter le populisme comme une idéologie au singulier. On pourrait trouver Le Pen et Mélenchon, Raoul Terruchin, Bigard et Peron. Si on veut construire un mouvement politique qui nous émancipe, ça se fera pas en insultant tous ceux qui réclament plus de sécurité économique ou de démocratie directe mais plutôt en leur montrant qu'ils ne partagent pas les mêmes intérêts ou les mêmes objectifs que les ultra-conservateurs. Qu'on veut des bons services publics et que eux non. Qu'on veut une démocratie qui fonctionne vraiment et eux non. On veut des droits pour que les travailleurs sortent du capitalisme et eux non. Voilà, euh, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Euh, encore plus que d'habitude, je vous encourage à voir la description de la vidéo. Donc vous pourrez y trouver euh, des compléments, des sources, des liens vers d'autres vidéos de vulgarisation. Bon, je dis description, mais en vrai, ce sera probablement un lien vers un article de blog, parce que sinon, il n'y aura pas la place. <rire> Faites bien attention au confusionnisme ambiant. Utilisez bien votre cerveau et surtout, soyez heureux.